N'écrase pas trop les jonquilles, Thibaut. Hein Pense Hein à notre communauté Une princesse qui court dans les fleurs Qu'est-ce qu y a Qui <rires> tombe dans le trou, hein, Non, ça corde au fond, déjà bon, Aujourd'hui, c'est princesse princesses ouais. qui supervision euh, expérimentée de Titi. Oublie pas ta Alice ajustements oh Ici, il y a le crâne À ah quoi oui, oui. Vous croyez que je l'aimerais Eh ben non hein. <rire> Je suis caméraman Bon, on tient même debout, c'est un vrai sanglène, incroyable. incroyable Titi le mono, il est exigeant, mais on l'aime bien quand même. Voilà, une très belle petite au Chier, elle a remonté sur sa glisse. Es... terrible Est-ce que je vois les loulous Ah ben bah, si ils sont... Ils sont là, là c'est des miennes. t'en penses quoi t'en penses quoi T'en penses quoi T'inquiète bien, t'es quitte bien, t'es quitte, quitte bien Oui <rire> Attention, c'est dangereux Nous sommes dans la nave. Qu est ce qu'elle fait ça bien, Élise Arrête. Et vous croyez que je vais lui tenir la corde Eh ben non hein Quoi, je t'en trop Coucou Denis Elise au trapèze. Une nouvelle épreuve olympique en spéléologie le trapèze sur fraction. Et tu vois ce genre de tête pu que j'ai eu en ré régulièrement. Voilà, et il atterrit en dehors de la zone de.. On va filmer quelques concrétions quand même, que les gens ils comprennent pourquoi on se fait chier à descendre. On va péter deux, trois concrétions et puis on va remonter quoi. Hein hein ouais, Vas-y, pète une concrétion là, devant la caméra, vite fait là. Il y en a, ils vont dire, c'est pas intelligent. C'est où Le est et ton ami, il faut l'aimer aussi. Le frein ton ami, il faut l'aimer aussi. Oh, quelle grâce Quelle puissance Quelle majesté Quelle magnificence Quelle grâce euh, Quelle bourrineuse. Je <rire> suis tout seul, je ne sais je sais pas ce qui se passe, ils vont tous avant de lui. Il va mourir. Et non, ce n'était pas un rouge, c'était un bleu. Ou même un vert. Il n'était pas des nôtres Salut les followers voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer dans ta life Mais non, n'oubliez pas de cliquer j'aime. Clique, ah oui. clic. clic. <rire> Et surtout, abonne-toi. Ah abonne toi la <rire> chaîne. Oui. Attends, parce que c'est une perche à s'il Ça mais ça qui Bah c'est le c'est pas facile. Bah ça tire, ça brille, ça se bloque c'est chiant. L'accessoire accessoirement, c'est lourd. T'as pas oublié la corde Bah je sais pas. Non c'est Alicienne tout pôle. La force de. Ah il est fort le manœuvre. 80% d'escalade. Et surtout qu'est-ce qu'on dit elle est comme moi, elle est toute yep. Je aussi une du Allez, je On rentre du Je ah, trop, trop. La bière on voit la paix chaude la bière on la fait chaud